Cet atelier sert d'introduction à la création d'infographies. Une infographie est d'abord un moyen de présenter visuellement des informations afin de transmettre au lecteur un message clé ou une histoire. Il s'agit donc d'un outil efficace pour présenter des données et pour expliquer des problèmes qui peuvent sembler complexes. Dans une infographie, on utilise souvent des combinaisons d'éléments comme du texte, des images, des graphiques. Des diagrammes et même des vidéos. Vous vous demanderez peut-être à quoi sert concrètement une infographie. Les infographies peuvent avoir une multitude d'applications. Elles peuvent d'abord servir à éduquer et à informer sans nécessairement avoir recours à de longs textes ou bien on peut partir d'un article ou un rapport pour arriver à conceptualiser les idées générales du texte. D'une manière générale, une infographie peut raconter une histoire en la rendant plus claire. Ça peut être par exemple un phénomène historique, une ligne de temps, ou encore tout simplement un roman que l'on voudrait synthétiser. À la rigueur, un cours entier pourrait faire l'objet d'une infographie. Finalement, une infographie peut desservir un large public quand vient le temps de sensibiliser ou d'informer au sujet d'une problématique. Il existe plusieurs types d'infographie. Par conséquent, la plupart des types de communication peuvent être représentés par le biais d'infographie. L'exemple que vous voyez présentement représente une infographie chronologique qui démontre en signe clair l'évolution de l'éducation. Lors de la création de votre première infographie, vous devez garder à l'esprit plusieurs points clés. Premièrement, une infographie efficace possède un sujet clair, un titre qui attire l'attention, elle devrait également avoir une mise en page bien structurée, un design visuellement attrayant, et enfin, une infographie efficace est facile à comprendre sans avoir à être expliquée. Voici quelques exemples des infographies qui permettent de communiquer l'information de façon efficace. Afin de créer une, des infographies, vous avez le choix entre plusieurs outils. Vous pouvez utiliser uniquement du papier et un stylo si vous le voulez. Vous pouvez également utiliser un logiciel de traitement de texte ou de diaporama. Il existe également des outils en ligne gratuits, spécifiquement pour créer des infographies. Ceux-ci incluent Canva. Easily, Infogramme, Tableau public et VISM. N'hésitez pas à tester ces différents outils afin de trouver celui qui vous convient le mieux. Il est maintenant temps de créer votre infographie. La première étape consiste à conceptualiser votre idée. Dans cette étape, choisissez d'abord un sujet. Ensuite, recherchez des informations ou des données fiables sur ce sujet. Déterminez ensuite l'histoire ou le message clé que vous souhaitez transmettre par le biais de votre infographie. Une fois ces décisions prises, il est temps de commencer à créer votre infographie. Créez un schéma de concept de ce que vous voulez transmettre et de la façon dont ces informations sont organisées. Assurez-vous que vos informations suivent un cheminement logique. À partir de là, vous pouvez commencer à concevoir votre infographie en utilisant vos éléments graphiques. Vous pouvez jeter un œil aux infographies existantes pour quelques idées sur le design. Considérez également quel type de graphique transmet le mieux vos données. Par exemple, un graphique à bord peut être utilisé pour comparer des points de données, tandis que les pourcentages sont souvent exprimés à l'aide d'un graphique à secteur. Une fois que vous êtes satisfait du design graphique de votre infographie, il est temps de passer à la phase de révision. Examinez votre infographie pour voir si elle est exacte. Transmet-elle les informations et les données correctes? Est-elle encombrée? Y a-t-il suffisamment d'espace blanc pour les lecteurs? Le type de graphique et l'échelle sont-ils appropriés pour les informations? Est-elle engageante pour le lecteur? Et enfin, est-elle facile à comprendre? Vous voudrez peut-être demander à une autre personne de jeter un œil à votre infographie pour vous donner un point de vue indépendant sur ces questions. Enfin, une fois que vous êtes satisfait du design et du contenu de votre infographie, assurez-vous d'inclure vos références afin que les lecteurs puissent comprendre d'où viennent les informations qu'ils voient.